An de grâce 1429, bientôt cent années de guerre au nom des trônes de France et d'Angleterre. Nos empires, construits au fil des siècles, se divisent, et ceux qui furent jadis alliés se disputent maintenant les miettes de la couronne. Si batailles et famines nous ont laissés exsangues, la grande peste continue de décimer les simples comme les puissants. Loin des villes, des légendes anciennes, terrifiantes, surgissent à nouveau de l'ombre pour reprendre leur place. Je ne connais pas leur nature ni leur desseins, mais je suis convaincue que cette guerre concerne des entités souveraines, bien au-delà de l'esprit des hommes. Venus des bourgs, des forteresses et des abbayes, certains se lancent maintenant pour leur gloire, celle de leur royaume ou celle de Dieu. Guerriers au cœur des batailles, enquêteurs de renom et meneurs de troupes, chacun d'entre nous tente de guider la lumière en ces temps obscurs. Il y a peu de temps, j'étais encore une jeune paysanne, Aujourd'hui, j'amène l'héritier vers son trône par la voix et l'épée. Par ces années, j'ai appris une chose. Ce sont les plus sombres époques. Que naissent les héros